Salut, ici je joue le rôle du jeune pistolet qui veut s'acheter un vaisseau bouronne. Même après tout ce qui s'est passé ces dernières décades, le conflit terrien, l'exénon et l'arrêt des portails de saut, la Fédération Argonne s'est établie comme une puissance principale de ce nouveau réseau de portails de saut. Et Argonne Prime, en tant que capitale, est un nœud central pour le commerce et la communauté. Les opportunités abondent pour tout le monde, chaque jour. De nombreux pilotes quittent le système pour la première fois en quête d'aventure au milieu des étoiles. Journal de Val Selton, jour 1. Je suis excité par ce nouveau vaisseau. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Commercer, explorer, combattre, sujet assez courageux, qu'apporte. Je suis sûr que ça sera excitant. En route pour l'aventure et c'est parti avec notre petit vaisseau élite donc le vaisseau de départ du jeune pistolet bon ça je pense que tout le monde connaît alors je vous montre ma façon de commencer avec ce petit élite chacun sa façon moi je commence par faire quelques petites modifications alors mon but ici est d'acheter un vaisseau borone. Donc euh, je vais vendre ce qui est inutile, ce qui me sert à rien. Donc alors je vais vendre tout ce qui est consommable. J'en aurai pas besoin pour faire cette mission. Alors je pars du principe. Que je ne sais pas du tout où sont les borones. On va devoir enquêter pour trouver leur base principale. Comme je suis pas très doué pour l'atterrissage, je vais m'installer un appontage MK2 et puis c'est plus rapide pour se poser. J'ai pas envie d'y passer un quart d'heure là pour me poser. Donc voilà je pense que tout est ok. On va pouvoir y aller. Et c'est parti Ce qu'il y a, c'est que là, j'ai pas une thune sur moi. Il va me falloir des sous pour m'acheter ce vaisseau là. Et pour ça, j'ai une solution. Voilà ce petit nuage là-bas, derrière la station, ce sont des astéroïdes. Sur ces astéroïdes, il y a des cristaux. Et ces cristaux, euh, vraiment, ça rapporte énorme. Hein. Si on en ramasse beaucoup, alors, on peut les repérer facilement parce qu'ils brillent. Vous voyez là, par exemple, ça brille. Donc, je vais viser ce petit cristal et alors je vais faire de mon mieux, je ne suis pas très doué. Alors ensuite je tire dedans jusqu'à ce que ça soit épuisé. Et voilà, ça fait des petits cristaux qui se détachent et j'appuie sur la touche haut. Et là, je ramasse tout ce que tout ce que j'ai farmé là. Et je vois il y a du rouge. Je préfère éviter les problèmes et donc je vais aller dans l'inventaire et virer ces cristaux rouges là. Et voilà, une bonne chose de faite. donc voilà je trouve un petit cristal, ça brille vous voyez ça se voit bien quand même hein. et si vous passez du temps euh, à farmer dans ce coin vous pouvez vraiment ramasser le pactole voilà le coin est pas loin de la base de départ et donc il y a moyen de se faire de la thune Dès le début Alors euh, comme vous pouvez le constater Je suis pas très doué pour le tir Mais bon on y arrive Alors là j'appuie sur haut Et voilà à nous le butin Et là il y en a quand même pour 400 000 balles plus de 400 000 donc là on va aller vendre ça et pour vendre ça je vais aller à la base de départ et donc je vais regarder sur la carte et me mettre un guidage pour retrouver la base facilement Voilà, voilà, et là il ne me reste plus qu'à suivre le guide. Donc là on en a quand même pour plus de 400 000. Il y aura de quoi se payer un vaisseau avec ça. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que j'ai farmé entre temps. Bon. Mais bon, vous n'êtes pas là pour attendre. Vous êtes là pour voir une vidéo. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors le MK2, voilà, me permet de me poser sans m'embêter. Je m'approche et hop, ça se cale tout seul. Bienvenue. Ouais, euh, bienvenue, merci, ben... Euh, c'est cool. Bonjour. Tu es aidé Ouais, montre-nous un peu ce que as en stock, voilà. là. Alors, on va te vendre tout ce qui n'en sert à rien pour cette mission. voilà nos cristaux, il y en a pour plus de 400 000 comme prévu, et voilà, merci, à la prochaine Alors, de retour au vaisseau, je reçois un appel, voyons ça. des hérétiques montrent de rares mais indéniables signes d'activité. Cela pourrait être lié ou non aux tentatives des borons. Mais les dates coïncident de manière trop flagrante pour être ignorées. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Nous pourrions retrouver nos frères borons, mais nous pourrions tout aussi bien voir arriver une flotte de destroyers que Cette expédition a pour but de résoudre les nombreuses inconnues relatives à cette situation. Nous avons besoin d'éclaireurs prêts à nous aider à explorer cet espace inconnu. Ok, on va prendre sa mission et s'en servir de guide. Pour aller chez les Borones, ce sera quand même plus facile. Donc voilà, j'ai pris sa mission. Il n'y a plus qu'à suivre. Alors, au bout d'un moment, on arrive ici. Voilà, je vous montre le trajet que j'ai fait. Parce que si vous jouez autre chose que pistolet, vous saurez où c'est donc là je dois passer un portail de saut ici là voilà c'est indiqué vous entrez dans le système étoile du matin objet inconnu alors, faut cibler cet objet inconnu là, et donc euh, se diriger vers lui. Vous entrez dans le système. Fin des hérétiques. Voilà. Et là, on y est presque, je pense. Attention, habitants de fin des hérétiques, veuillez évacuer la zone désignée immédiatement. Qu'est-ce qui se passe Madame, nous détectons une signature énergétique anormalement élevée. Cela ressemble à une Bonté divine, ça a fonctionné. J'ai effectué le saut. Ah ah, incroyable, incroyable. Excusez-moi, voyageur. Avez-vous entendu la diffusion de l'Alliance Je me demandais, seriez-vous intéressé pour collaborer avec l'un des plus grands esprits scientifiques de notre temps Je suis Bozota. De ce que je sais, je suis le seul boron de ce côté du réseau. Je suis actuellement à la recherche d'un assistant à titre personnel. Si vous êtes intéressé, veuillez venir me rencontrer face à face. Si vous avez le temps, bien entendu... Bon, nous, on est là pour s'acheter un vaisseau Boron. Mais là, vous pouvez gagner la base. Si vous suivez son tuto. Je suis très heureux de voir que tout le monde est arrivé. Explorateur, veuillez rejoindre la formation pour accueillir les participants restants. Tant de vaisseaux Je n'arrive pas à croire que nous soyons là. Aux premières loges et témoins de cet événement absolument historique. Les services secrétariens ont été alertés de l'activité potentielle d'un Portail de Sceaux. Le corps d'intervention a reçu l'ordre d'évaluer la situation, et de vérifier s'il existe une menace éventuelle contre les territoires de sol. Nous pouvons garantir la sécurité de tous tant que l'expédition reste à proximité de la flotte d'intervention. Cependant, nous conseillons à chacun de rester à l'écart de nos vecteurs de tir. Les certaine activité. Nous allons devoir nous approcher pour avoir un meilleur aperçu de la situation. Opératrice de mission, approchez vous de la nacelle du portail et interfacez-vous pour établir un flux de données vers notre équipe scientifique à bord. Affirmatif. Donc là, ils vont pour réparer le portail. En approche du portail. Parce que sur la carte, vous le voyez inactif. Et donc là, elle va l'activer. Activation du scanner. Accès à la nacelle. Is it easy? Du portail. Je m'en occupe messieurs. Bonne chance tout le monde. Ok, c'est activé. Il n'y a plus qu'à passer le portail. Et là, on arrive bon, chez les beaux Ça fait si longtemps. J'ai vraiment pensé que ce serait le jour où je renouerai enfin avec mes semblables. Gardez espoir, exilé bon. Vous avez fait aujourd'hui un pas de plus vers vos retrouvailles. Un explorateur, nous avons besoin d'une cartographie détaillée du système. A vous de jouer. Il y a beaucoup à apprendre ici. Alors si vous voulez suivre l'histoire, vous pouvez suivre le tuto. Mais nous, ici, on est là pour s'acheter un vaisseau bouronne. Donc euh, voilà, on rentre dans leur territoire. Là, je vois qu'il y a une base là-bas. Donc je vais me poser dessus pour demander des infos. C'est vraiment beau, hein le style. Il y a un design vraiment bien quoi. Il y a un sacré boulot là. Donc euh, là, on va se poser et demander quelques informations. Donc je vais leur demander où se trouve leur quartier général. Éventuellement, euh, un chantier naval, ça serait bien. Alors, voilà l'intérieur de leur base. C'est plutôt cool, hein j'aime bien le style. Bonjour, bonjour. Salut, je voudrais savoir où se trouve le Grand Manito. Je vous envoie les informations maintenant. Ok, merci. Salut. Voilà qui est fait. Il n'y a plus qu'à sortir de là. Donc on a un guidage... Pour trouver le représentant de la faction. Donc ça c'est une méthode pour ceux qui n'ont jamais fait Kingdom End. Et qui découvrent. Mais bon, si vous savez déjà où est la base. Vous y allez directement. De toute façon cette vidéo elle est surtout pour les gens qui, qui démarrent quoi. Alors voilà où on en est sur la cartes. Voilà, il n'y a plus qu'à suivre ce guide là. Donc on récapitule un peu le trajet qu'on a fait. Voilà, quelle que soit la faction que vous jouez, vous saurez où les trouver facilement. Donc voilà, j'arrive à leur euh, quartier Général. Ouais salut, on est cool, on vient acheter des vaisseaux là. Eh ben, c'est beau. Hein. Ah oui, ça c'est un beau DLC là. Là, ben, là ça change des autres. Hein. Moi, ça me fait penser à un style un peu Abyss. Le... Vous savez, le film Abyss. Le style. Bienvenue. Alors, ce que je vais faire, je vais vendre ce petit vaisseau. J'en aurai plus besoin. Et en plus, ça va me donner des sous supplémentaires. Pour acheter un vaisseau borone. Et bien voilà le moment tant attendu de l'achat du vaisseau. Alors euh, voyons un peu. Alors les petits parce que bon pour l'instant on n'est pas bien riche. Bon alors euh, moi je prends un petit vaisseau de minage parce que j'aime bien faire du minage. Pour gagner des sous mais bon vous pouvez aussi euh, faire du commerce euh, prendre un vaisseau de commerce chacun son truc moi j'aime bien le minage alors pour commencer je vais lui prendre un équipement moyen et là on aura quand même quelque chose de correct pour démarrer alors vérifie qu'on a bien le petit forêt de minage c'est OK. Et ensuite, je vais prendre quelques consommables. Donc, des sondes de ressources. Et quelques satellites. Et c'est OK. On est prêt à faire du minage. Donc, je valide l'achat ok allons voir ce vaisseau là alors voyons ça de l'extérieur eh, c'est sympa quand même j'aime bien moi. ça change vraiment des autres hein. il a un beau design voyons un peu l'intérieur alors je précise que je suis en qualité moyenne donc si vous avez un bon pc ben ça peut être encore mieux et donc voilà pour cette vidéo, un jeune pistolet qui s'achète un vaisseau Boron. J'espère que vous avez aimé, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt